Vos collègues, Bonjour les rois et les reines, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie beaucoup pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements, vos pouces Aujourd'hui, je réponds à cette question, tout le monde peut-il composer ses propres chansons Alors, vous allez y répondre avant moi, parce que je vais vous poser des questions. Est-ce que tout le monde peut faire ses propres phrases est-ce que tout le monde peut donner ses propres idées Est-ce que tout le monde peut exprimer ses propres sentiments <rire> Est-ce que tout le monde peut euh, faire le fou sur son lit en criant alain, alain, alain. Hein « Aïe, aïe, aïe, Je suppose que tout le monde a répondu oui à toutes ces questions. Donc c'est évident que tout le monde peut composer ses propres chansons. Ce qui est essentiel pour que vos chansons soient belles, c'est qu'elles parlent uniquement c'est-à-dire que vous ne copiez pas. Ça ne veut pas dire qu'elle parle de vous. Vous pouvez raconter l'histoire de votre cousin, de votre cousine. Mais ce qui est vraiment essentiel, c'est que vous mettiez votre cœur à vous sur la table. Ce n'est pas très joli comme image, mais bon. <rire> mais vous comprenez ce que je veux dire. Tout le monde peut composer ses propres chansons, mais bien sûr, il y a des techniques d'harmonie et il y a des techniques euh, littéraires. Essayez de commencer par Qu « Quelle est votre poésie à vous ?» Certains font des chansons avec des mots tout simples et très crus. Il peut y avoir des très belles chansons avec votre langage parlé habituel. Et il peut y avoir de très belles chansons avec un déchaînement d'images de... poétiques. Ça dépend ce qui vous parle le plus. Évidemment, ce que je vous conseille pour faire vos propres chansons, c'est de partir de la dernière émotion forte que vous avez eue. Il y a quelqu'un qui est rentré chez vous euh, et qui vous a dit euh, « Je suis amoureux de toi depuis toujours, je voulais que tu le saches. » Bon, ça c'est une histoire incroyable. <rire> Ou bien euh, qui vous a dit, euh, je suis facteur, suis... c'est le facteur, voici votre colis, et puis vous l'avez regardé, et vous vous êtes dit, euh, il a l'air triste cet homme. Et ça vous a fait quelque chose. C'est un exemple. Et comme ça vous a fait quelque chose, vous allez pouvoir reprendre ce que vous avez pensé, la phrase que vous avez pensée. Il a l'air triste cet homme. Et que vous ayez un piano ou pas de piano. Vous allez pouvoir vous dire, il a l'air triste cet homme. Vous voyez, moi j'ai ma manière à moi de scander. Je dis, il a l'air triste cet homme. Mais je vais continuer, je vais, je vais voir quest ce qui est important pour moi dans cette phrase. C'est le mot triste, le mot homme, le mot il, le mot a. Et je ne mettrai pas, ma chanson ne sera pas pareille si je dis... Ce sera pas pareil si je dis et plus on trouve une mélodie vous voyez ça c'est un petit truc mais si votre truc c'est plutôt une mélodie parlée c'est à dire un slam un rap mettez un accent il a l'air triste cet homme il a l'air triste cet homme il a l'air triste cet homme il a l'air triste cet homme il a l'air triste cet homme. homme vous voyez ce que je veux dire et en fonction de l'endroit où vous allez mettre votre accent vous aurez une émotion supplémentaire par rapport à votre émotion de base. Donc, il a l'air triste cet homme. Ce que vous pouvez faire pour continuer, c'est de trouver l'image qui va avec. Il a l'air triste comme, comme quoi à votre avis vous voyez, euh, dans la poésie, je vous conseille vraiment de lire de la poésie, ça, ça, va, ça va vraiment beaucoup vous, vous aider. Euh, dans, dans la poésie, on ne dit pas les choses clairement. On fait euh, énormément d'effets poétiques. Choisissez ce qui est le plus riche pour vous. Amusez-vous à développer votre type poétique. Quand vous regardez un homme triste, ça vous fait penser à quoi Quel est le goût qui vous vient dans la bouche Quel est le son qui vous vient à l'oreille Quel est le geste que vous imaginez qui va avec Tout ça, ça va enrichir votre chanson. Et au début, si vous vous dites, mais moi je ne suis pas musicien, je ne sais pas faire de musique, je ne peux pas faire de chanson, et ben commencez par raconter une histoire. « Il est venu ce matin, c'était le facteur. J'ai vu que son pull était un peu déchiré. Il osait à peine me regarder. » Vous voyez ça, c'est un texte de chanson. Hein Après vous, vous reprenez ça, vous le redites, vous le dites, vous le re-redites dans votre voix parlée. Et votre voix parlée est sûrement l'endroit où vous allez pouvoir mettre le plus d'émotions. Vous restez avec ça toute la journée, avec cette émotion-là. Et vous allez voir, vous qui aimez la musique, je suis sûre que vous allez avoir une petite mélodie. Une petite mélodie ou bien un petit accent, un petit quelque chose. Et si vous faites... C'est sûr que vous allez trouver quelque chose. Amusez-vous avec le rythme, avec les images, avec les périphrases, avec tout ce que vous allez pouvoir trouver euh, de, dans votre poésie et faites quelque chose qui vous ressemble à vous. Ne copiez pas. Si vraiment vous vous dites que tout ce qu'elle me raconte la Dominique, vraiment, j'y arriverai jamais, vous savez ce que vous allez faire. Vous allez prendre une chanson que vous aimez beaucoup, vous cherchez sur YouTube le playback et vous inventez d'autres phrases que les phrases de cette chanson, vous créez d'autres phrases, mais le danger avec, ce, avec cette technique, c'est d'essayer de faire comme, les artistes je vous le dis souvent, vous êtes les prophètes, vous êtes ceux qui allez créer la société de demain, donc si vous continuez à faire comme on a déjà fait, on n'est pas sorti de l'auberge, <rire> c'est vous qui allez inventer un style ne vous dites pas ah je vais le faire à la style, au style rap ou bien au style euh, n'importe quel style pas... l'important c'est que c'est votre style qui doit être le nouveau style donc inventez vos, vos, vos, vos chansons vos poèmes vos, votre créativité et partagez-les uniquement avec des gens bienveillants qui savent que l'avenir de notre humanité repose dans les mains des artistes, dans vos mains à vous. Je vous félicite d'avance et je serai très heureuse d'avoir dans vos commentaires euh, la, comment vous avez réussi à faire cet exercice et éventuellement vos chansons. À bientôt les rois et les rêves.